Use le code. Can Je peux. On m'a dit de le péter, mais j'ai pas le péter quoi. C'est très con. Faut que je trouve le code. Faut le péter. Faut le péter. Mais ils sont cons. Mais si Glenn me le donnait, ce serait plus simple. Mais il est con, ce mec. Après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de nous faire chier. quoi. Tu, tu le laisses comme ça. Tu mets une planche, c'est bon. Un deux, deux planches. Ça aller. Alors, on y va. Donc, euh, le mec là-bas. Ok, alors en fait, en fait on va broken. Et il dit rien. Le mec le plus con du monde. Putain, vous avez un canal, vous pouvez tout faire. Non, mais fais gaffe, tu fais des pompiers. La brique. Et on va la balancer là-bas euh, sortir si on peut les ouvrir comme ça il n'y a qu'un problème est-ce qu'on peut avancer ah bah oui mais faut les balancer à la brique Vas-y Ok. Alors, on va chercher euh, le mec, à la clé. Je pense qu'ils vont pas nous faire chier. Hein. On va faire un zombie. Puis après, on va. Euh, je vais faire une pause. Et puis on verra ça. Après. Vas-y, dépêche-toi, petit gars. Tue-le rapidement, c'est-à-dire secondes. Allez Tue-le Bon. C'est vrai. C'est vrai. C est, c est... Ah oui, c'est vrai, c'est son frère. Putain, je suis con. Allez. Euh... Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je sais que je pars du temps, mais bon... Euh... Vas-y! Ça me fait un passement au cœur, mais comme on connaissait pas. Encore? Putain, c'est dégueulasse! Sois content, tu es ton frère! Le seul jeu où tu peux tuer ton frère, c'est génial! On continue! Bon, mais putain, mais je savais pas que ça allait durer trop de temps. Allez, merci. Est-ce que je peux récupérer les clés et ensuite terminer? Parce que là, tout le temps qu'on a perdu là. Les zombies, quoi, pas? Salut, mon pote. Allons-y. Mais je le savais Y'a plus de cadenas, mec Mec, le cadenas Le cadenas, mec On Reste devant la porte Okay, on... on fait ça tout de suite Bon bah ok les clés et ensuite on peut y aller voilà bon bah j'espère que ça vous aura plu voilà euh, nous on y à la prochaine pour euh, parce que moi je, je suis terminé là, donc vous c'est dans quelques secondes. Moi je, moi j'y vais, je vais manger, je vais bien m'éclater à manger, ça va être cool. Du coup je vous dis à plus. Ok, alors on y retourne. Alors euh, euh, voilà. Pendant qu'il y aura des cinématiques, je pense que je vais mettre euh, mes belles chaussures. What's going on Et merde. C'est qui ça C'est la meuf qui s'est planté un truc. Euh... C'est Tyrion qui a essayé de se dire, Ah Ça va et après il y a qu'une meuf alors bon ça va. Mais bon. Oh. Crocs Et moi il faudrait de Ok, on va dire que les médocs Lee, right, three, as as oh, Kenny, il va survivre, je l'ai vu dans Walking Dead, saison 2 <coughs> Allez T'inquiète pas. Euh, T'inquiète pas, ouais. Sache deux. Merde, non, on pouvait y aller que ça. Ah merde. Putain de merde. Là. Ouais, yeah, la la oh. Euh, là là, Lara, là hein la là là la la. Une planche en bois, tu peux trouver. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. On retenir Non Entre Doug et moi ouais, Je vais sauver Carly Putain Tu veux pas crever toi Non Doug Putain qu'elle on en vouloir un mort Pourquoi il fait ça ah. Allez On prend ça vite, vite, vite Putain, heureusement qu a... Heureusement que j'étais sympa avec lui. Euh, parce que là, lui, il m'a fait un coup de pute là. Je vais le dire, hein. Je vais leur dire. Ah mais non, je peux pas. Je peux pas faire une performance. Ah putain, fais chier je peux pas faire les mauvaises ambiances à cause de Carly J'aurais envie de sauver Doug sur ce coup là Mais Doug il m'en aurait aussi voulu à mort J'ai envie de te dire Doug il me prenait pour un con hein. Mais pourquoi on a pas choisi entre le vieux et Carly ou Doug Parce que putain le vieux j'aurais pas sauvé C'est clair hein. Faut que ce soit deux persos géniaux Putain. Un Doug encore, lui, euh, bon. Vu que je faisais le con, bah du coup, voilà. On n'a pas la suite de la photo. Il y a un perso qui est mort. Hein. Doug. Level of are as Atlanta, je vais je vais d'abord savoir euh, où je vais. Mais me sur moi ou elle ou quoi Je vais aller la voir mais bon... Euh, euh, on fait ce qu'on a à faire hein, euh, euh, je, je suis comme ça moi je... Je respecte les choix Je dis pas vas-y ou ne le fais pas Je dis euh, si tu penses c'est ce qu'il y a à faire fais-le c'est le bon choix à faire. et même s'il si creve, je m'en fous. C'est lui qui est parti. Je hein. vais te dire. À moins qu'elle été t'en sur lui, et du coup elle m'en voudra mort. Elle avoir... peut de ça. Bon là oui, je vais pas lui parler. Ce qui me fait chier. Je suis désolé, mais euh, il m'a fait un sacré coup de pute. Il hein. faut pas que... C'était juste là-bas, Ouais, Bah oui. To take care type Franchement, euh, je me suis spoilé, donc du coup, je vais pas vous dire. Euh, mais euh... À la fin, j'espère que s'il se passe des choses, on va dire si je ne peux pas m'occuper, si je ne peux plus m'occuper de Clémentine, euh, bah, j'espère que ça va être euh, lui qui va s'en occuper. Parce que putain, euh, on va voir Carrie, elle va me vouloir à mort, mais je l'ai sauvé. Non, on me vouloir à mort. elle était okay. de okay. you know, considering euh, je ne peux pas Doug, le sauver, ça, très vite. Je sais c'est stupide, et il était tellement... C'est juste que je pense que suis désolé, pas irrité, aussi je <rire> okay. C'est ça, Lee Comment tu How did you choose? We both needed you. si tu avais besoin d'aide. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. A mon avis, le, notre pro-catagoniste est en kiff sur. Euh... Alors, bonjour. Tu l'ennuies pas trop Parce que si Doug ennuie ma Clémentine, qu'est-ce que tu fais de toi Je peux aller le voir après, mais bon. Oh, and then. Hey Doug, tu veux le couler pour un moment Ok, désolé. Je suis a lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. I was there though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Uh, oh, désolé. Sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Je le sens find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Mm. Let me go to le son, man. Oh man, Clementine. Another thing. <laughs> <laughs> <laughs> you, are. you like my daughter? Huh? No. She's um, fine. Yeah. Yeah. Fine, huh? Well just fuck you, Lee Everett. That's right. Pourquoi Mais je m'en fous de ta fille, putain. I know who Le meilleur let's play du monde on l'est. D'ailleurs, on va brancher ça. Et ça va me filer un peu parce que. Attends, on va faire ça inversement parce que sinon. Euh, J'ai pas voir ce qu'il dit. Mais ce mec, je crois qu'il croit que je suis amoureux d'elle. Hein. Mais non. Hein. Je suis un blé, désolé, désolé. Hein. Mais bon. C'est bien, mais voilà. Je, je suis pas amoureux d'elle. Hein. Non, non, je n'ai pas le temps. C'est bien. Tu n'es qu'un homme, et du coup, tu peux faire deux choses à la fois. J'espère que c'est de nous cette chose. aussi. est Lock off the entrances with some cars, keep someone on watch. We can stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. fun if we survive the walkers. Never expected to starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't know me anything, Cardi. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Hi, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the Walkers back at Herschel's farm. Something's coming Lee. There's going to be a war. Walkers don't work, as much as the <coughs> Now we're one. Yeah! NON <laughs> Je sais pas encore c'est qui <laughs> Donc euh, mentir à Herschel. Vous avez dit la vérité. Oui. Euh, Duke. Eh ben oui ça. Je vous avoue que bon se euh, rallier à Kenny. Ouais euh, Le pistolet donné à Irène. Euh, vous avez refusé de le pistolet. Ah refus. Vous oh, ça, ça en... ok. Qui a sauvé euh, Doug Carlet Carley Mais oui, mais oui, mais Doug, c'était le, le petit con du groupe. Ok, je vous avoue, pour l'instant, on dirait que je fais, fais quand même les choix les, les plus. Comment dire ça Les plus normales, hein. franchement, c'est bon. Alors, la fille euh, de Lenny, je m'en branle, mais. Pardon, l'expression, mais. Je m'en fous, mais comme 40, quoi. C'est bien, elle est là, voilà, c'est bon elle m'a engueulé, euh, avec son père il m'a engueulé, et puis à chaque fois j'allais lui parler, elle m'envoyait me elle me, elle balader, je suis désolé, mais c'est pas de l'amour ça. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse ce générique, et puis on se dit à la prochaine fois, salut